Chez nous, soyez Reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine. Chez nous, chez nous, soyez la Madonna compris à genoux, et sourit et pardon. Che Vous êtes notre mère, portée à votre fils. La fervente prière de vos enfants chérés. Yeah. souris et pardonne chez nous, chez nous. Chers bonjour. Voici le tuto euh, du chant chez nous soit euh, Je vous présente les quatre voix, les quatre différentes voix. Soprano et puis ténor, euh, c'est pratiquement les harmonisations de presque tout le monde. Mais là où j'ai fait mes petites harmonisations, c'est la voix alto et puis la voix basse. On va écouter ce que Soprano donne. Euh, et voilà, on y va. Donne chez nous, chez nous. Ça c'était surprenant. On va écouter les autres voix. Merci. Maintenant, on va écouter l'alto. Voilà ce que mon alto va donner. Chez nous, soyez nous sommes à vous. la madone on prie à genoux et souris et pardonne chez nous chez nous ça c'était la ok maintenant on va écouter ce que ténor, ténor, c'est pratiquement comme les autres euh, harmonisations donc euh, on va l'écouter chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, chez pardonne chez nous chez nous voilà ça c'était non on va écouter la basse ensemble voilà c'est que ça donne nous nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, chez nous, soyez la main Et pardonne Chez nous Chez nous Ça c'était la basse Chez nous Pardonne chez nous, chez nous. Vous êtes notre mère, portez à votre fils. La fervente prière de vos enfants chéris. Chez nous, soyez reines, nous sommes à vous, régnez en souveraine chez nous. But